Hey okay. Et bonjour les anciens <rire> Donc, euh, c'est un peu mon retour sur euh, YouTube. Je ne sais pas ce tu avait remarqué, peut-être que oui, peut-être que non. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas euh, été sur YouTube parce que je réfléchissais beaucoup, en fait, euh, à la tournure que prenait J.A.I.D. Ai euh, parce qu'à la base, il faut savoir que ai aidé. Euh, pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ne savent pas, ça veut dire jeune j'aime à l'image de Dieu. Et ce que j'avais prévu avec cette chaîne YouTube, euh, C'était qu'il n'y ait que des témoignages de jeunes, euh, des jeunes qui racontent, des jeunes chrétiens qui racontent comment Dieu a agi dans leur vie. Voilà, c'est ce que je voulais. <rire> Mais euh, comme tu le vois, bah, ça a pris une toute autre tournure. Hein? Et il y a beaucoup de vidéos finalement où il n'y a que moi et toi. Donc, y a des vidéos face cam. Je parle de certains sujets comme. Euh, j'ai déjà fait une vidéo sur la colère, une vidéo sur les relations sexuelles, une vidéo euh, sur. Euh... Bon, j'ai fait plein de vidéos. <rire> si tu les as pas vues, dès maintenant, abonne-toi. Comme ça, j'apparais dans ton film d'actualité et puis tu verras mes nouvelles vidéos. <rire> J'avoue qu'il y a des fois où je disais à mon mari J'espère que les gens vont pas me prendre pour euh, une, un pasteur, ok <rire> Ou quoi, quoi je fais des vidéos comme ça, puis je, je parle de sujets et tout. Vous savoir que dans les vidéos, je donne mon avis, euh, ce que j'ai compris euh, selon la parole de Dieu que j'ai lu. Donc c'est mon interprétation de la parole. Tu ne seras et tu tu pourras valider ce que je pense ou pas quand tu appuies puissance la parole de Dieu parce que c'est la référence qu'on doit avoir euh, et c'est toujours la parole de Dieu qui doit clôturer entre guillemets les débats. Voilà. Donc quand tu vois mes vidéos, euh, ne le prends pas comme une vérité absolue parce que ce n'est pas la vérité absolue. C'est ce que moi j'ai compris de la parole de Dieu, c'est ma vérité. Et euh, que si je te partage, c'est que le Seigneur ne m'a pas dit que je m'étais trompée, en tout cas. <rire> Donc voilà, voilà. Je vais te dire mon secret. Euh, il faut savoir que quand moi je poste une vidéo sur la chaîne YouTube, j'ai aidé. Euh, il faut que la vidéo m'édifie moi en première. ok Si quand je monte la vidéo, je trouve que la vidéo ne m'édifie pas, je ne la posterai pas et je ne la poste pas. Quand je fais une vidéo sur un sujet, c'est que j'ai compris euh, par lecture de la Bible, euh, en priant, avec mes temps personnels avec Dieu, en discutant avec des frères et sœurs, en priant en, en discutant avec mes frères et sœurs, avec mes parents, j'ai compris l'importance que cette chose a. Pour un enfant de Dieu. Et là, je te fais une vidéo. Où je suis totalement transparente avec toi. Tu vois, j'ai pas envie que tu penses que euh, je suis une, une, une jeune chrétienne ou qui, qui, ne, qui ne fait pas euh, de bêtises, qui, qui est 100% droite. J'aspire à l'être. En fait, il y a un verset de la Bible qui dit euh, "Soyez parfaits comme votre Père l'est, votre Père céleste l'est." Je marquerai le verset juste ici, comme d'habitude. Et en fait, c'est un verset que des fois, si tu te lis, tu dis waouh, la pression que ça, que c'est. Si tu te dis, il faut que je sois parfaite, frère, mais être parfait, c'est quoi, mais? <rire> en fait, je vais t'expliquer comment moi je vois ce verset. Je vois ce verset comme euh, aspire à être parfait. Euh, Christ est parfait. Et dans nos vies de tous les jours, on doit aspirer, on doit. Euh, agir, penser, parler comme Christ le ferait notre modèle c'est Jésus Christ Jésus Christ c'est la perfection donc notre modèle c'est la perfection on aspire à vouloir être comme Jésus on aspire à vouloir être parfait tu vois euh, je vois ça comme un but, un goal pas forcément euh, je sais pas peut-être un jour tu seras parfait peut-être que tu seras pas parfait ça Dieu seul sait mais je sais juste une chose, c'est que tu dois aspirer à l'être. L'apôtre Paul aussi lui-même disait dans la parole Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. En gros, euh, le frère te dit quoi là Il te dit que même lui, il ne se considère pas comme parfait, mais il dit Ouais, j'aspire à être parfait. En fait, dans ta vie de tous les jours, et cette façon de penser où. Avant toute chose, avant, avant de parler, avant de faire tel ou tel geste, tu dis Ouais, ok, je suis dans cette situation. Est-ce que Jésus lui ferait ça Est-ce que Jésus s'abrégerait comme ça Est-ce que Jésus aurait ce comportement-là vis-à-vis de cette personne Est-ce que Jésus dirait ça Est-ce qu'il se comporterait comme ça Est-ce qu'il mangerait ça Est-ce qu'il. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'était juste une vidéo pour. Bah dire que je, je reviens sur Youtube et que comme tu l'as vu sur mon générique euh, ce sera un peu différent certainement euh, <rire> ce sera différent, il y aura différentes rubriques franchement les gars je sais pas encore comment ça va se présenter mais je laisse la chose aller je sais que j'ai aidé c'est dans mes prières, c'est dans la prière de mes de, des membres de ma famille mon frère a pris pour moi, mes soeurs prie pris pour moi, mes parents a pris pour moi j'ai des amis aussi qui prient pour moi, voilà je sais que j'ai l'idée entre les mains de Dieu et puis Dieu fera qui ce qu'il veut de cette chaîne. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. Donc, du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo et à commenter parce que j'aime vous commenter. Euh, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. allez bon, c'est coupé.